Dans une autre vidéo, nous avons regardé la structure d'une table et la structure d'un index du point de vue du stockage en page. On a utilisé pour ça une vue qui s'appelle DMDB Database Page Allocation. En fait, je dis une vue, mais c'est une fonction, puisqu'elle prend des paramètres. Et on a trouvé de l'allocation. Par exemple, on prend l'index numéro 6 sur la table contact, c'est un index sur les noms, et on s'aperçoit qu'il est composé de 137 pages, puisqu'il y a 137 lignes de résultats, on s'aperçoit également qu'on a eh bien, un IAM, Index Allocation Map, au début, qui référence les autres pages. Donc on sait par exemple que la page 4075 du fichier numéro 1 de notre base de données, qui s'appelle Patcha Data Formation, eh bien on sait qu'il s'agit d'une page d'index, puisqu'on le voit ici, de type 2, et on sait que c'est au niveau 0 de l'index. L'index est un arbre, il y a plusieurs niveaux, il y a une racine et il y a des feuilles, et entre les deux, peut-être, des niveaux intermédiaires. Il se trouve que le niveau 0, c'est la feuille, c'est-à-dire c'est le dernier niveau. Le niveau le plus élevé qu'on va trouver ici, on a 1, mais on ne voit pas 2, donc on a deux niveaux seulement, et 1, c'est la page racine. Tiens, si on allait jeter un coup d'œil sur la page racine, comment s'appelle-t-elle, ou plutôt quel est son numéro C'est 1,768. On va regarder tout au début. 1768. Est-ce qu'on peut voir le contenu d'une page Eh bien oui. Il y a une commande non documentée qui est très très ancienne et qui s'appelle dbcc. Dbcc c'est des vieilles commandes. Hein. Elle s'appelle dbcc page. Dbcc page va prendre des paramètres. Le premier paramètre, ça va être le nom de la base de données. Il se trouve que c'est ma base de données d'exemple, Patcha Data Formation. Ensuite, on va avoir le numéro du fichier, ensuite on va avoir le numéro de la page, 768, et ensuite on va avoir un mode de visualisation. Si vous êtes en train de regarder comme ça un niveau d'index, faites le 3, appelez le 3. Si vous faites le 3, vous aurez beaucoup de chances d'avoir une vue tabulaire, ça va tenter de représenter dans une table le résultat. On essaye. Et la base de données patcha data formation, voilà, c'est mieux quand c'est... Exact. Voilà. Ah, intéressant. Donc on a le contenu de notre page racine d'index, et vous voyez, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle hein, pour un index une recherche dichotomique, c'est-à-dire si je cherche, euh, par exemple, Durand, je vais regarder dans cette page, je vais regarder puisque c'est dans l'ordre alphabétique, je vais trouver Dumont, Dumont, Dumont, Duval, et je sais que Durand va se retrouver ici, entre les deux, et qu'est-ce que je vais aller chercher eh bien, je vais aller chercher la Child Page ID. C'est comme ça que l'arbre fonctionne. Maintenant, j'ai l'identifiant d'une page fille dans laquelle je vais pouvoir continuer ma recherche. Donc, vous voyez, on peut même observer l'intérieur des pages grâce à nos commandes non documentées.